C'est une question que m'a posé un éleveur il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que le préverger, c'est rentable euh, Oui, le préverger en lui-même, la rentabilité, euh, elle est longue peut-être à trouver, parce que bon, c'est un verger qui va être long à produire. Hein. On parle de pleine production à partir de 15 ans. Donc l'investissement au départ est assez important hein, pour une durée euh, assez longue. C'est pareil, sur du pré-verger, on parle de durée de vie d'une centaine d'années. On est sur de l'investissement à très long terme. Après, l'aspect, on va dire, c'est l'aspect de valorisation de l'herbe, la valorisation du verger en lui-même, qui va faire la rentabilité. Quoi. Derrière, si on n'utilise pas ou l'un ou l'autre, on est forcément perdant. Quoi.